La première rencontre avec les livres peut conditionner un destin de lecteur, elle est vraiment fondamentale. Les adultes sont bien sûr la médiation nécessaire entre les très jeunes enfants et les livres, et le monde de la fiction et de l'imaginaire. La sélection Max va permettre justement à l'enfant de découvrir toute la pluralité, toute la richesse de la découverte avec les livres. Des univers donc aussi différents que il était trois petites souris dans un univers très coloré, très vif, avec des couleurs pimpantes qui vont réveiller l'essence. Des univers doux, rassurants, pastels, comme « Vite à la maison », qui crie comme ça, où il pourra apprendre le nom des animaux, mais aussi leurs cris, Aussi jouer avec les codes de l'objet livre, comme dans « Mamie aime les animaux », où il faut que l'enfant manipule l'ouvrage pour découvrir la suite de l'intrigue. Le moment de la lecture sera un moment aussi d'excitation, de joie, un moment ludique, comme dans Aubin, Petit Lapin, où l'enfant est invité à imiter les gestes que lui propose le narrateur dans cette intrigue. L'essentiel est que cette première rencontre avec les albums soit conviviale, chaleureuse, rassurante, que ce soit un moment privilégié. Je pense à l'album Le soleil se couche, que les parents pourront lire au moment du coucher, et qui permet de ritualiser ce moment un peu angoissant que peut être le moment du coucher. Pour les enseignants, ce moment peut être dans le coin regroupement à l'école maternelle, où ils pourront aborder aussi des questions un peu philosophiques, comme la fierté de grandir avec Tichou, ou la solidarité, la fraternité, l'amitié dans le copain câlin. Donc, il est donc essentiel de créer une relation joyeuse, rassurante, conviviale, ludique avec l'objet livre, pour que l'enfant puisse déjà faire l'expérience que la littérature nous aide à grandir et à donner sens au monde. Ces premières lectures sont donc comme des madeleines de Proust qui rappelleront à l'enfant toute sa vie ce que peut apporter la lecture. Voilà ce que vise à apporter la sélection de Bébé Max cette année.